Thank <whistles> Ben ben ar fin, ar er vanifestade egze a zo bed Durel-Breton PVF kevred Breiz, Ske, Damman et Brest, Aïta re Wang, Agahoulen, choulen euh, brezoneg euh, va pepler euh, per SNCF, Fenty Post, euh, agen tele publik, l'ercio publik ben Erfine. À juste ni euh, Michel Aurienne euh, France Tribrais nous avons de hausser et de vanifier mais veulent juste nous schémé et perdre Barbara vanifier Stella Adekman euh, puis guir et bénarfin on ne se met mais son joueaga à euh, doutez d'aller la goulène er, guirja d'un rendez-vous public et brays a qu'avait fait d'oubliez zik. <cười> Et bien juste, et ceux qui ont été Bon bah et bien chercher Guarna Manganom, et gazeuse lesen et de et pas dans 10-40 Ahe au on nous euh, pendra un, un, un tol d'Auber, da, da Ben Arfin, <coughs> Redium Planta Ol assemblée, PVFM euh, Michou en Télé, P. Pau Blancs p P. Euh, Kevredike, vénat durel, P. Politique Aurien Mazus, en euh, Oldut, euh, Dahoulen, euh, Urjaaden, Public Randvroel, Diouyez également Ebreiz. Et France Tri et, et, et Zom et Zéo Posup. Dremazé au, drem au Begret, euh, euh, Nobelbrev et Chouzo, Aze, ce qui est et Corsica, euh, d'Indon-Guardinamon-Sarkozy, et au Begret, euh, Saved Arjaden-Viastella, d'Indon-France Tri, d'Indon-Gallou de France Tri, euh, -tri. Euh, Arjaden-Vida euh, à Horsis, à Grete Gan à Horsis, à euh, Enni, ou Spen hugenerve euh, est programmé, euh, et Corsèque. Euh, naé euh, Mazostu au Berzé et, et Corsica, Perra et des Arpalazo, urjaden randrov el public diu yezek euh dal Anter en terre en terre halek euh mi chans vuke de de et de stu mais Arpalazo, kaud uspen p der minute en terre kelay ganur micho bantola gade de zalune da d'arguenere euh abaden vrazon d'Arzul Darzul vintin var franstri e d'Arpèze à un en hervé euh, télé, euh, grande france arzune un drame, dans la zone moyenne de Diome, ma thèse évoquée de en terre mais Muyor, un drame aux est Hellom-Aubert.